appelle-les un whisky, un coca Une pierre, un demi, c'est pour moi Et après tu nous mets ça C'est ok, ce soir on va au bar Allez viens je t'emmène on peut boire un coup Margarita, appelle-les un whisky, un coca Tu peux ranger tes sodas On n'est pas venu là pour ça Bonsoir, Un pédésin, un whisky, un coca Une bière, un demi, c'est pour moi Et après tu nous remets ça On est bien quand on est là au bar Si tu remets la tienne, on peut reboire un coup Margarita Un pédésin, un whisky, un coca Laisse couler la vodka Et après tu nous remets ça Woo! -hoo.